Bonjour Jérôme. Bonjour Amine. Ravi de vous retrouver. Est-ce que vous avez passé un bon été Excellent, merci. Allez, tant mieux. Euh, on va parler des marchés financiers avec vous, d'où votre présence. Alors on sait que le premier semestre a été plutôt chahuté, c'est un euphémisme. L'été, par contre, plutôt agréable surprise. La question évidemment que tout le monde se pose, en tout cas les personnes qui nous regardent en ce moment, c'est comment va se dérouler cet hiver. Alors si l'on en croit euh, bah, le Premier ministre belge, Alexander De Ducrot, le Président de la République française, Emmanuel Macron, il semblerait que ce soit très très difficile. Moi, je crois qu'on a eu un été clément, on peut le dire, euh, au niveau boursier en tout cas. Je pense qu'il faut se préparer à un hiver qui sera rude. On ne va pas échapper à quelques trimestres de, de ralentissement économique, peut-être même certains trimestres de, de croissance négative. Euh, tous les indicateurs sont là pour euh, montrer qu'au niveau de la croissance économique, on va avoir un hiver qui sera, qui sera rude. Donc comme sur Netflix, « Winter is coming hein, », pour euh, paraphraser une série célèbre. Alors, euh, faisons un zoom sur les États-Unis. Là, c'est quand même la première puissance économique mondiale. On a écouté les propos euh, du président de la Banque Centrale Américaine, Jérôme Powell. Et il y a eu des propos assez durs hein, en disant que finalement, il fera tout, hein, remonter les taux d'intérêt, euh, quitte à ce que ça casse quelque peu la croissance et qu'il y ait des dégâts aussi bien du côté des ménages que des entreprises. C'est des propos très virils, hein. Je pense que Jérôme Powell a un peu recadré les marchés. Une des raisons pour lesquelles il était, était clément, c'est que tout le monde se disait qu'en fait la, la Fed avait fait le job, euh, que les chiffres de croissance économique euh, allaient peut-être les forcer à arrêter d'augmenter les taux. Et lui, il a dit non, je n'ai pas fini, euh, je vais aller plus loin. D'après nos calculs, il a fait deux tiers du chemin. Euh, les taux à court terme, les taux directeurs vont monter jusqu'à quelque chose comme 4%. Euh, ceci dit, euh, il a déjà fait une partie du chemin, ce qui, ce qui je pense est une bonne chose. Alors ça, c'est pour les États-Unis, mais qui ne sont pas dans le même état économique, si je puis dire, que l'Europe, ne serait-ce que parce que nous sommes sur le terrain du conflit et que nous sommes très dépendants au niveau énergétique. Oui, les États-Unis ont plus d'indépendance, je dirais, au niveau énergétique que nous. En Europe, je pense que la situation sera plus compliquée. Euh, la guerre contre l'inflation est elle-même entamée beaucoup plus tard et donc on a encore plus de chemin, je dirais, à accomplir. Et au niveau de la croissance économique, on a la situation énergétique qui va probablement mettre à mal la croissance européenne, en particulier la situation allemande, je pense, est, est, est préoccupante. Donc, je pense qu'en Europe, on aura une situation, euh, je dirais, moins intéressante au niveau de la croissance économique que, que les États-Unis. Ça, c'est pour l'Europe, Jérôme. Alors, est-ce qu'on peut avoir, enfin, euh, je l'espère, une lueur d'espoir Du côté de la Chine, c'est quand même aussi... Enfin, euh, en tout cas, ce pays était un moteur de la croissance mondiale pendant des années. Alors, au niveau de la Chine, je pense qu'on euh, a été habitués à ce que la Chine vienne nous sauver avec Plein le relais. de relais de croissance, surtout à des moments comme celui-ci, ce qu'elle a fait en 2008 et puis elle l'a fait à d'autres moments comme ça. Je pense que la Chine va probablement devoir relancer son économie, elle est d'ailleurs en train de le faire, mais je ne pense pas qu'elle va sauver. Euh, l'économie mondiale et nous permettre d'échapper complètement à, à, à un ralentissement comme elle l'a fait les autres fois. Elle a la politique du zéro Covid qui a mis à mal une partie de son économie et elle fait face à une grande crise immobilière qui dans son histoire est un, est un moment très important euh, et qu'elle va devoir gérer parce qu'elle a les moyens de le gérer mais suffisamment que pour montrer des taux de croissance auxquels on a été habitué. On parle d'un taux de croissance en Chine de oui, 3% qui n'a rien à voir avec les, les, les 7-8% auxquels on a okay, été habitué. On était habitué. Effectivement. Alors, tenant compte de tout ce que vous venez de dire et qui n'est pas nécessairement d'un optimisme fou, comment est-ce que vous voyez la gestion de votre portefeuille Alors, on est resté prudent dans notre positionnement. Euh, Souvenez-vous, pour ceux qui nous suivent, on avait pris quatre mesures protéger les portefeuilles euh, l'année dernière. On n'a rien changé à ces quatre mesures. Euh, vous pourrez lire dans le texte euh, lesquelles elles sont, mais en particulier, par exemple, on a pris quelques profits à la fin de l'été, après la hausse des bourses. Euh, et donc, on reste avec un poids en action qui est inférieure à, à la moyenne qu'on a, donc ça indique une certaine prudence. On, on garde nos dollars euh, malgré leur enchérissement, c'est un actif qu'on garde, euh, c'est un actif protecteur dans les portefeuilles. Donc ça c'est la proche, proche, première chose, on est resté prudent. On est prudent euh, sans être alarmiste parce qu'il y a quand même des forces sous-jacentes qui, sont, qui, sont, qui bénéficient à toute une série d'entreprises dans lesquelles nous sommes investis. Euh, je pense par exemple euh, aux investissements auxquels les entreprises sont forcées de faire et d'ailleurs elles sont aidées par les gouvernements pour faire, pour faire ces investissements via des plans de relance, via des plans de relance, des, des, certains, certains endroits il y a des garanties, des, des participations, on doit assurer la transition énergétique, on doit renouveler nos infrastructures, la digitalisation ne s'est pas arrêté, il faut regarder les résultats de Microsoft, euh, ils sont éblouissants en tout cas ce qui se passe dans le cloud et qui indique que la digitalisation est, est toujours là, donc je pense que ça c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas être trop négatif, puis le rebond de l'été nous a montré que si jamais on est trop négatif sur les marchés, euh, ben, on, peut, on peut en souffrir, puis il y a des valorisations qui se sont pas mal retrouvés à des niveaux euh, intéressants. Donc ça, c'est la deuxième chose, hein, ne, ne pas être trop négatif. Et dernière chose, pour la région d'investissement que nous préférons, c'est clairement, on s'est recentré sur les États-Unis. Chose qu'on a opérée euh, l'année dernière, mais que nous continuons Renforcé. de faire avec conviction. Donc prudence, mais pas d'alarmisme. Exactement. Merci. Merci, merci Jérôme.